Salut les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous montrer le résultat du. Quand j'ai couvert le sol là, cet automne. Donc, je vous montrer la différence euh, entre les deux parties du jardin où j'ai couvert le sol et où est-ce que j'ai pas couvert le sol. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, là par exemple, c'est une partie où on n'a pas couvert le sol. Donc, on voit bien que. Bah c'est de l'herbe quoi, c'est normal quoi il y a de l'herbe qui pousse, des mauvaises herbes, tout ça donc il va falloir euh, beaucoup désherber et on voit ici la partie du jardin où j'ai couvert le sol enfin ici c'est les pieds de fraises mais qui ne donnent plus rien depuis des années donc euh, on va les retirer ils donnent quelques fraises, 2 euh, trois fraises par-ci par-là mais ils ne donnent vraiment plus rien et ici c'est la partie où j'ai donc euh, là-bas à partir d'ici, quoi, jusque là-bas, ici, quoi, c'est là où j'ai mis des feuilles, cet automne. Et toute cette partie-là aussi, j'ai mis des feuilles. J'ai pas mis une grosse couche, parce que c'est du, du boulot quand même. Mais bon, voilà. Et en tout cas, là, je vais vous montrer comment c'est en dessous. Donc là, on voit bien qu'il n'y euh, a pas de mauvaises herbes. Quoi. mais Il y, y a des herbes euh, séchées, quoi. je ne sais pas comment dire, mais il euh, n'y bah, a rien. Quoi. Y a pas de, je veux dire, il n'y aura pas de travail de désherbage ici. Quoi. À part par endroit, là par exemple, j'avais peut-être pas mis assez de feuilles, du coup ben, ça a poussé quand même. Donc là, il y, y aura du désherbage à faire. Malheureusement, j'ai oublié la clé de la cabane. Donc euh, je sais pas pourquoi je l'avais retiré du, du trousseau de clé, je ne comprends pas pourquoi. Du coup, ben, je ne peux pas prendre les outils dans la cabane. Là j'ai trouvé euh, des outils dans un, voisin de, dans un jardin de, du voisin. Donc j'ai trouvé ça. Une griffe. On m'avait conseillé sur euh, la chaîne YouTube, euh, quelqu'un dans les commentaires, d'ailleurs merci à toi d'utiliser une, une fourche ou une griffe. Pour, euh, commencer à retourner la terre, c'est plus facile. Il paraît, par contre, là elle est courte donc euh, je devoir me baisser. Tout ça, ça va me faire mal au dos. Et j'ai trouvé un petit râteau comme ça. Bon, <rire> voilà quoi. C'est plus pour euh, un râteau pour les enfants. J'en sais rien, mais je sais pas. Il doit être petit celui qui utilise ça parce que bon, je sais pas pourquoi il prend des petits outils comme ça. <rire> Alors, en tout cas, voilà, je vais essayer de retourner un peu la terre et puis on verra bien. Alors, je voulais vous montrer quand même euh, quand, on, quand je retourne la terre là où j'avais mis des feuilles. quoi, Pour vous montrer euh, si c'est facile ou pas de, donc de retourner la terre là où j'ai mis des feuilles. Donc, tu peux filmer là, s'il te plaît, la, la terre. Hop. Ah ouais, franchement, je peux filmer plus près, vers, tout près là. Là c'est mon fils qui filme. Là. Tu vois On voit bien que la terre, elle est elle est pas compacte quoi. Elle est bien, elle est. Elle est friable un peu. Hop Tu peux filmer là où je retourne. Hop Tac ah, C'est facile. Agare, il y a un verre de terre. Là. J'ai envie de le prendre. Ça, c'est bon signe qu'il des verres de terre. Le, je peux le prendre, les verres de terre Ouais, si tu veux. Il a... vers de terre. Oh non Il est parti. Puis, il rentre dans la terre. Ah ouais J'ai envie, envie le. de le prendre. Ah, trop tard, il est parti. Ça, en fait, les vers de terre, ils rentrent dans la terre et après, ça, ça retourne un peu la terre. Hop Là, encore un. Il encore Fim un Fim j'ai envie de le prendre oh non le pauvre on oh. voit des vers de terre partout ici il ah, y, y en aura plein parce que comme j'ai mis des feuilles et tout il y aura plus de vers de terre donc là j'ai commencé à retourner la terre et on voit vraiment qu'elle est friable quoi. et il y a plein de vers de terre là il y en a un par exemple ah. j'en ai vu au moins trois. Et là on voit bien que la terre euh, elle est friable quoi, est, elle n'est pas dure comme un bloc. Coucou Salut <rire> T'as trouvé un troisième verre de terre Bah ouais j'en ai vu un gros là Regarde ah, il, il est là Tu le vois Ah ouais je le vois Il est là Prends-le si tu veux Il est grand Je, je vais le prendre Je vais, prendre, je vais le prendre là. La terre elle est trop dégueulasse <rire> Oh ah, il est rentré. Oh non Il rentre à sa maison. Je peux même plus <rire> le prendre. Ah, il est là. Il est là. Garde. On va la voir. En retournant oh. la terre, on a trouvé un crapaud. Ouais. Donc euh, il était dans la terre, voilà. enterré quoi. Ouais, il est, là. il est là. Donc il est là. Ouais. Voilà, le petit crapaud. Ouais, le bébé crapaud. Donc il est trop beau. Ouais. C'est un, un bébé bah, ça en donne pas envie de continuer de retourner la terre parce qu'il bah, y a de la vie là-dedans. Il hein. y, oh, oui. y a les vers de terre, y a les crapauds. Ah là Il y a un gros, là Il ah, y a un vers de terre. Oh, <rire> à côté oh, de terre. Bon, je voulais vous montrer, là je suis en train d'essayer de, de décompacter la terre donc là, avec la, la griffe. là donc, Pour éviter de retourner la terre. J'essaye quoi parce que j'ai jamais essayé ça. Donc là ce que je fais c'est que... je comme ça et après comme ça et après je retourne pas je, je vais à côté et je refais pareil tac bon c'est en fait c'est un peu décompacté c'est pas vraiment retourné quoi ça retourne un peu mais bon il y a Idan qui désherbe ouais je désherbe il jardine Et après, il a de la terre qui sort. C'est bien un petit râteau comme ça, hein Ouais, c'est bien. Pour toi Ouais. C'est pas dur, le jardiner. mais... Toi, Ivan, tu voulais pas manger Ah si, moi, Je vais aller un peu manger. Vas-y. Vas Regarde comment elle est fine, t'as vu Regarde oui, Quand je la retourne, je fais ça. Elle casse toute seule. Elle est pas trop dure. C'est ça qui vient. Alors voilà. Donc là j'ai juste décompacté la terre avec la fourche. Donc bon, ça se voit pas trop, mais je l'ai fait. Ce coin là en tout cas, il restera ce petit coin là à faire. Donc voilà, bah j'espère que ça va permettre à la terre de se décompacter et qu'elle soit plus cassante, quoi, plus friable. Donc voilà, bah en tout cas, euh, je voulais vous montrer euh, donc la différence quand on couvre le sol. Donc moi j'ai fait ce test pour voir ce que ça donnait. Quoi. Et comme ça je vous montre ce que ça donne. Là, on voit bien la différence quand on couvre le sol, là, et quand on couvre pas, ben... Bah il y aura beaucoup de boulot de désherbage. Quoi. Voilà, bah en tout cas, je vous dis salut. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à partager la vidéo pour vous montrer les résultats aux autres personnes qui voudraient faire pareil. Quoi. Je vous dis salut